Personne ne les connaît Gardez bien le secret Grâce à leur taille elles vont partout C'est leur plus grand atout Elles retrouvent James et Thomas Le soir à la gare En plus de leur Percival c'est son nom Elles sont petites mais fortes Et le transport c'est la passion Pêcheurs, campeurs, voyageurs Tout le monde les apprécie Aucune pente ne leur fait peur C'est bien elle les meilleures Les locomotives de belle vue. Elles sont là où besoin Il y a Rusty